Ouais. Faut que j'anime euh, en attendant euh, Robin. Qu'est-ce que tu fais des, des Je sais pas, pas, pas qui fait ça. ça Il des trucs. <rire> Moi je pourrais être rappeur. Bon, bon bonjour à tous. Bonjour. Donc en gros bon voilà, je joue. Je vous explique un peu les choses. Si vous me suivez depuis un certain temps, que ce soit sur Twitter ou Facebook ou YouTube ou peu importe, vous savez que je suis quand même plutôt quelqu'un qui préfère les smartphones Android. Et donc voilà, euh, mon pote gamin. L'inverse. C'est plutôt, euh, voilà, plutôt Apple quoi. On est plutôt ouais. sur euh, de la pomme. On est plutôt sur de la pomme quoi. Un max de pommes. On a eu une idée assez étonnante. Euh, finalement, c'est tout simplement d'échanger pendant un mois, c'est-à-dire vivre pendant un mois entier avec l'inverse de ce qu'on a actuellement, entre guillemets. Moi, j'ai toujours été habitué à Android pur, Android stock, euh, que ce soit via le Nexus 5 ou le Motorola que j'ai actuellement, Moto X Steel, et du coup, je me suis dit, voilà, l'échange qui serait juste, ce serait que Gabin, lui, ait affaire à un, un téléphone qui soit vraiment Android stock. C'est, on va dire, un petit peu l'équivalent de iOS sur iPhone, Android sur un Nexus, pour le coup, je pense que c'est ce qui est le de plus proche, de plus comparable, quoi. Donc moi, je possède ce Motorola, Moto X Steel, et moi, j'ai un Honor 8 Voilà, donc qui est ton téléphone Android Ouais, oui. pas je suis un passé iPhone. sur Android depuis euh, 3-4 mois Parce que euh, les iPhones ça coûte cher quand même <rire> Faut l'avouer <rire> On va se le dire. Et donc voilà, ce qu'on s'est dit, parce qu'évidemment, bah, on n'est pas non plus milliardaire, on n'a pas les moyens de s'acheter les derniers iPhones et les derniers Nexus pour pouvoir se les échanger, donc ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a choisi nos anciens téléphones, nos précédents téléphones. En l'occurrence, moi, c'est mon Google Nexus 5. Et Gabin Et moi, l'iPhone 5. Nos anciens téléphones, on n'a plus le droit d'y toucher. Pendant un mois, on aura interdiction de toucher à nos petits joujoux actuels. C'est absolument stupide comme défi. <rire> donc voilà, ça, ça va être au placard, malheureusement. On sera bien content de le retrouver d'ici un mois. Ouais. Mais en attendant, le Nexus 5, c'est pour gamin. Et l'iPhone 5, ah, c'est pour moi. Voilà, bon, bah, écoutez, maintenant, ce qui va se passer, c'est que pendant les 30 jours qui vont suivre, on est le 11 avril, donc jusqu'au 11 mai. Ok, ça va un être moi. Jusqu'au ouais. 11 mai, Jusqu 11 mai eh ben, on va devoir utiliser Ces appareils sans toucher à Nos appareils actuels Et euh, puis essayer de survivre <rire> <Ouais>. <rire> on va faire ça comme ça. Moi je pense que je vais me faire fracasse dans les commentaires Ah bon ben, Pour Apple, souvent c'est pas aimé <rire> T'as vu, le pauvre Léo deuf Il s'en prend, prend tous les jours plein d'affiches <rire> <rire> Vive les Apple, Apple addicts mais pas les couillons <rire> Bon ben voilà, ça fait 24 heures que j'ai que switché de mon téléphone Android Motorola à mon iPhone. Enfin, à l'iPhone de Gabin. Ah ça y est, je me le suis déjà approprié. Ça, est, ça fait 24 heures, je... <rire> il est déjà à moi. Pour l'instant, tout se passe bien. Les premières impressions sont plutôt bonnes, euh, mis à part l'écran qui est tout petit. Passer d'un téléphone Android à un iPhone est assez simple, visiblement. Il m'a suffi de me connecter à mon compte Google, en fait, sur l'iPhone, pour récupérer tous mes contacts. En revanche, l'inverse n'est vraiment pas facile du tout, parce que voilà, on peut pas se connecter à un compte iCloud à partir d'un téléphone Android, et du coup, c'est un petit peu galère, donc voilà. Alors par contre, il y a un truc que j'ai noté, et qui est vraiment, mais alors vraiment naze sur iOS. J'étais dans le train, et donc, bah, je voulais commencer tout simplement à réinstaller mes applications, en l'occurrence Facebook. Et il faut savoir que Facebook fait plus de 100 mégaoctets. Et, iOS, pour une raison probablement datant de, du Moyen-Âge, euh, n'autorise pas l'installation, enfin le téléchargement d'applications de plus de 100 mégaoctets euh, quand on est en euh, réseau cellulaire. C'est-à-dire qu'il voilà, faut être obligatoirement connecté en Wi-Fi pour pouvoir télécharger une application de plus de 100 mégaoctets. Et à l'heure des forfaits qui proposent 20 gigas de data, voire 50, voire même 100 Go de data, 100 mégaoctets, c'est un peu ridicule. D'après ce que j'ai cherché sur internet, le seul moyen de désactiver ce, ce, ce, cette limite de 100 mégaoctets eh ben c'est de jaybreak et d'installer un tweak Cydia. Donc c'est plutôt chiant, quoi. c'est vraiment, vraiment con <rire> comme limite. Et donc voilà, le iPhone. Le iPhone que j'ai euh, un peu personnalisé, je ne sais pas si on voit, il fait très très lumineux. Je pense qu'on ne voit rien, en plus j'ai mes lunettes de soleil. Je vais aller me mettre un petit peu à l'ombre. Donc voilà, j'ai quand même installé pas mal d'applications Google parce que bah, ça a quand même un gros côté pratique. Euh, tout est synchronisé en fait avec euh, mon agenda... Euh YouTube, Google Keep en fait voilà tout ça c'est comme j'ai un compte Google eh bien, tout est synchronisé dessus j'ai rien euh, à on va dire déplacer de mon téléphone Android à mon iPhone. Il y a un truc que je note et qui est quand même assez positif sur l'iPhone c'est que on peut désinstaller des applications stock alors pas toutes évidemment mais voilà par exemple Mail, Météo il euh, y en a pas mal comme ça qu'on peut désinstaller, la calculatrice aussi et du coup bah, j'en ai déjà désinstallé pas mal qui ne me servaient pas c'est quand même relativement pratique et je trouve ça bien qu'on puisse faire ça sur l'iPhone euh, c'est quand même voilà une petite note Positive, il faut bien en trouver quelques-unes. Par contre, clairement, je trouve Siri vachement plus amusant que OK Google. Alors moi, personnellement, j'ai jamais été un grand fan des assistants vocaux, euh, mais en l'occurrence, Siri, c'est assez rigolo. Alors, salut Siri, comment ça va Je me porte comme un charme. Voilà, ce genre de truc, ça me fait marrer et c'est quelque chose qu'on n'a pas sur OK Google. OK Google Merde, c'est dommage, il le lit pas. <rire> Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ces premières 24 heures. Je suis en plein milieu de la campagne. J'ai mes barcadets. Il y a juste une petite bourrasse. Bon, c'est très très léger. Là, ça va. Je sens que je vois que les, les feuilles bougent. J'espère que ça frétille pas trop dans le micro. C'est comme ça. Allez, c'est bon, on va y aller, on verra bien. Euh, putain, juste. C'est fou, c'était calme là pendant 10 minutes. On se retrouve. On est au, au 7ème jour euh, de, du défi avec ça se passe vraiment bien. Mais bon voilà, le, le but c'est que je trouve aussi euh, des petits défauts. Donc j'ai pris quelques notes et puis bah, on va les, les énumérer. Mais bon je, je, vais, je vais faire un petit défaut ou deux que j'ai vu et puis euh, les autres jours j'en ferai d'autres. Oui euh, quelque chose qui m'a perturbé c'est les ronds rouges euh, avec les numéros des notifications. C'est quelque chose que j'appréciais vraiment sur euh, iPhone. Et euh, là je les retrouve pas. Me... C'est vraiment perturbant au début. Hein, parce que tu te dis euh, oula j'ai pas d'amis, c'est pas normal. Je trouve ça un peu bizarre d'aller voir dans le panneau de notification. Enfin voilà. C'est quelque chose que j'aime que pas trop j'ai du mal à m'habituer. Ouais, alors un autre point aussi, bon c'est vraiment une question d'esthétique de, et d'harmonie, hein. c'est euh, la taille des, appli des, des icônes d'application sur le, le bureau, en fait elles sont toutes différentes, bon, c'est ultra bizarre, je trouve que ça c'est choquant, c'est peut-être parce que je suis habitué euh, au, bu au bureau d'iPhone qui sont, sont toutes identiques, et voilà il y a une règle, elles doivent toutes faire euh, la même, exactement la même dimension et là je trouve que c'est un peu bizarre du coup. Enfin, C'est pour l'harmonie du bureau, je trouve que c'est un peu dommage euh, le fait qu'elles soient toutes d'une toute taille différente. Bien, bonsoir, on est le samedi 15 avril, voilà. Euh, et perso, il y a un truc que je fais assez souvent avant de m'endormir quand je vais me coucher, c'est tout simplement bah, regarder un petit peu des vidéos YouTube, c'est quelque chose que j'ai pas forcément le temps de faire pendant la journée. Et donc voilà, c'est euh, à chaque fois le petit rituel du soir, on va dire. Euh, je vais au lit et puis paf, euh, on lance YouTube et... On regarde toutes les vidéos du fil d'abonnement. Cependant, je dois dire qu'il y a quand même pas mal de, de bugs ou de... Enfin, elle n'est pas hyper fonctionnelle. Franchement, l'application YouTube, il y a pas mal de trucs qui pourraient être vachement améliorés. Déjà, elle est... Elle est pas fluide, quoi. Ça manque, <rire> ça manque pas mal de fluidité à certains moments. Alors, vous pourrez me dire que oui, c'est à cause de, de l'iPhone qui date de 2012. Euh, perso, même sur le Galaxy S3, qui, je crois, est encore plus vieux. L'appli YouTube, elle marche bien quoi, c'est fluide. Voilà. Donc, euh, dans les trucs que j'ai à dire sur l'application YouTube déjà, je trouve que la rotation de l'écran est assez mal foutue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode, il y a pas de mode paysage. Voilà. Quand je suis ici donc euh, dans la, la sélection de vidéos, j'ai toutes les vidéos de mon fil d'abonnement. J'ai la vidéo qui tourne en bas à droite. Ça c'est comme sur Android. Par contre, voilà, si je me mets en mode paysage, et eh bien ça bouge pas. Il n'y a pas de mode paysage, enfin ça bouge pas. Ça met la vidéo que je suis en train de regarder en plein écran, mais je ne peux pas continuer à euh, scroller dans mon fil d'abonnement. Je, je suis obligé de voir la, la vidéo en plein écran si je veux me mettre en euh, mode horizontal. Quand je regarde les vidéos sur mon, dans mon lit, je suis comme ça. Voilà, je suis tranquille, euh, allongé, et euh, la vidéo est à l'horizontale. Euh, malgré le fait que je tienne le portable à la verticale, en fait c'est parce que euh, il, est dans, il est coincé, tout simplement parce que le, le bouton haut est ici, l'iPhone est à l'envers. Et donc, voilà, ça me permet de m'allonger comme ça et euh, d'avoir la vidéo bien comme ça. Alors du coup, quand je suis sur mon téléphone Android, eh ben, j'ai juste à appuyer, tac, comme ça, sans bouger. Voilà, j'appuie euh, là-dessus, je, je prends une autre vidéo, paf, je lance, et hop, elle se, elle se met direct comme ça. J'ai pas besoin euh, de, de revenir à la verticale, etc. Tandis que voilà, là, quand je veux changer de vidéo, je suis obligé de faire comme ça, voilà, hop, d'attendre que la rotation se fasse. Ça y est, elle s'est fait. Je descends la vidéo, ça frise un petit peu... Je charge dans mon fil d'abonnement une autre vidéo. Paf, je mets la vidéo d'unbox-thérapie. Elle est en train de charger. Paf, je la remets comme ça pour qu'elle tourne. Et enfin, je mets la remets comme ça pour qu'elle soit bloquée et que je puisse la regarder tranquillement. Donc voilà, à chaque fois que je change de vidéo, je suis obligé de faire ça. Et c'est un petit peu chiant. Bon, et puis on va pas se le cacher, euh, l'écran 4 pouces pour regarder des vidéos. Et puis c'est même pas du 720p. Hein. La résolution de cet écran, c'est du 11136 en largeur. 11136 par... 640 donc on est sur du 640p voilà c'est même pas du 720p ah, Voilà, voilà. Bon bah du coup je vous laisse moi je vais me coucher et euh, regarder des petites vidéos jusqu'à ce que je m'endorme Bonne nuit euh, En fait je lance la caméra mais je sais pas trop ce qu'il faut que je dise, je que je dise. Euh, Concernant les messages vocaux sur Android euh, je trouve que c'est pas très bien géré euh, le fait d'appeler un, un numéro et de devoir attendre, de dire suivant, effacer, je trouve ça ultra chiant comme technique, faut, faut, faut l'avouer, c'est quand même pas terrible. Euh, contrairement à sur iPhone où voilà, tous tes messages vocaux sont listés, t'appuies, t'effaces, tu fais ça oh à la main, quoi. pas à la voix sur un numéro, voilà. C'est vraiment un point faible d'Android à mon sens, ça, euh, ouais. Je sais même pas c'est quoi le numéro de la messagerie. Faut peut-être que quelqu'un m'appelle. C'est fou ça, c'est pas 88 quelque chose bah je vais, je vais taper sur internet en fait, mais ça... Ah, bah, voilà tout le paradoxe, hein. je ne connais même pas le numéro de messagerie, je suis en train de chercher... Numéro, 66, ah non c'est pas 88, c'est... C'est 66. Vous n'avez pas de nouveau message. Super Pour personnaliser votre répondeur, 3, pour au de Voilà, ça c'est le genre de truc que je trouve ça relou. Tondeur, ça zéro. Un des trucs qui m'a perturbé quand je suis passé sur l'iPhone, c'est tout simplement le clavier, en fait, qui est un petit peu différent bah, de, du clavier Android, euh, par exemple, les, les parenthèses sont pas exactement au même endroit, la virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation. Euh, je, je savais que depuis iOS 8, il me semble, on a la possibilité sur iPhone d'installer des claviers alternatifs. Donc je suis allé voir sur l'App Store et je suis tout simplement allé chercher voir si on n'avait pas le, le Gboard, donc le clavier euh, qu'on a sur Android, hein, le, le clavier de Google. Et effectivement j'ai vu que Google avait sorti un clavier euh, G-board sur iPhone. Donc pour changer, pour passer du, du clavier euh, classique Android, il y a un vous chat, un chat qui est en train de passer derrière. Voilà, donc pour passer de l'un à l'autre, eh il suffit d'appuyer sur ce petit bouton ici et paf, on est sur le Gboard. Et... Euh, première chose que j'ai remarqué en fait c'est tout simplement que Google n'a pas, euh, pas, pas réellement fait un clavier similaire à celui qu'on a sur Android pour le proposer sur iPhone. Non vraiment c'est une alternative au clavier Apple de base qui est vraiment exactement pareil en fait. Regardez si je passe de l'un à l'autre, alors à part la couleur qui change bien sûr, l'emplacement des lettres est exactement pareil. Voilà il n'y a, a pas de différence quoi. Par exemple, si je regarde au niveau des parenthèses, voilà, c'est exactement placé comme sur l'iPhone. Donc au final, pour quelqu'un qui vient d'Android, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt d'installer le clavier de, de Google. Vous n'allez pas retrouver le placement des touches qu'on retrouve sur un téléphone Android. Le seul truc qui rajoute, euh, et qui est la raison pour laquelle je le garde, c'est qu'il rajoute la petite fonction euh, qui permet tout simplement d'écrire comme ceci. Voilà, bonjour, je m'appelle Robin. Alors, voilà, ça n'a pas bien marché, j'ai lâché Robin. Voilà, euh, ça c'est assez pratique pour écrire, j'avoue que je m'en sers assez régulièrement en fait, notamment quand je tiens le téléphone à une main, euh, vous pouvez aussi faire des recherches Google ici, voilà, Météo par exemple, hop et ça en fait ça fait une petite application Google ici dans laquelle on peut euh, afficher des résultats locaux, et voilà, Météo, Ile-de-France, 13 degrés, bon, euh, je crois qu'on peut aussi retrouver, on peut chercher des gifs, genre je sais pas si je mets euh, Nicolas Cage, <rire> rechercher, et si je vais dans GIF, est-ce qu'on a des gifs de Nicolas Cage <rire> C'est assez rigolo ce clavier Google, perso j'aime bien Mais, quand même voilà, un petit peu déçu que ce soit pas le même placement de touche que, que sur le clavier iOS Enfin, que sur le clavier Android de base, que ce soit le même que sur iOS Parce que du coup, ben, ben, quoi qu'il en soit, il faudra s'habituer à ce placement de touche Et c'est vrai que par exemple la petite virgule en bas à droite me manque un petit peu Et même le, le placement des, des touches en général un petit, peu, euh, un petit peu bizarre en fait quand on est habitué à, à Android, après voilà tout ça c'est juste une question d'habitude, mais c'est un petit peu dommage de pas avoir le choix, voilà. YOLO les négros, je fais un petit test pour, euh... je fais un petit test pour le son. Une semaine d'utilisation du Nexus 5, quoi de mieux pour donner son avis qu'un petit green de golf Je voulais pas dire rentrer. Ouais, euh, du coup, oui, mes premières impressions, euh, moi j'aime beaucoup, hein, même si je suis très habitué à l'univers à, à, à Apple, des iPads, iPhone, Mac, euh, j'aime beaucoup toute la symbiose qu'il y a entre eux. Bon c'est sûr, ça on le retrouve pas, hein, ça on le retrouve nulle part cette symbiose entre les appareils. Malgré tout, j'apprécie quand même mon utilisation sur Android, toutes les petites animations, euh, les switches entre les applications, les, les trucs qui, qui se défilent, qui ça déroule bien, ça glisse bien et j'aime beaucoup les ouvertures d'applications, tout ça j'aime bien En fait ce que j'aime beaucoup sur Android, c'est l'esthétique des animations Pas vraiment l'esthétique globale, voilà, j'ai donné des critiques sur certaines choses mais euh, les animations, j'aime ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien C'est vraiment le, le point fort que je trouve euh, Pour l'utilisation, je trouve c'est vraiment très agréable Après moi je suis pas un fanat euh, de tout ce qui est customisation, euh, ultra personnalisation de son appareil voilà Pour le moment j'ai toujours le fond d'écran de base, donc euh, ça montre que moi, euh, voilà, pff, moi je, je veux une utilisation fluide, quelque chose qui fonctionne bien, mais je m'en fous moi de, de tous des widgets et tout, des trucs ultra personnalisés, moi, pourtant la personnalisation c'est quand même le point fort d'Android, mais moi c'est pas vraiment ce que j'apprécie. Voilà, après je reste, je reste la critique du software, hein, l'hardware, euh, on va pas parler dessus parce qu'il, voilà bon, il est un peu vieux le téléphone du coup, ouais. pour l'utilisation pure d'Android, euh... ouais, étonnamment surpris. Ah, 21h02, on est le 17 avril, et euh, j'ai remarqué un truc que je n'avais pas remarqué avant. Je vous avais parlé du clavier Google, et euh, eh j'ai remarqué un petit truc, une fonction qui est ajoutée par le clavier Google qui euh, n'est pas de base sur le clavier iOS, et dont j'avais oublié de vous parler. Euh, C'est une fonction qui reprend euh, qui reprend une des fonctions qu'on a sur le, la version Android de ce clavier. Mettons que je veuille sélectionner par exemple le CCD, voilà, juste le CCD, quand vous avez un iPhone, de base, ce que vous faites, c'est que vous appuyez longtemps ici, tac, ça vous ouvre une sorte de petite loupe et vous pouvez sélectionner précisément voilà, le CCD comme ceci. Sur Android, pour sélectionner quelque chose précisément, vous pouvez aussi faire comme ça. Mais il y a une autre solution que j'utilise beaucoup, qui a été implémentée sur Android il n'y a pas si longtemps que ça. C'est tout simplement, en glissant sur la barre espace, vous pouvez sélectionner précisément exactement là où vous voulez. Et c'est, je trouve, hyper pratique. Euh, plus pratique que d'aller euh, mettre le doigt en haut pour euh, hop appuyer longtemps et sélectionner exactement comme on veut voilà, là ça nous permet de le faire directement depuis euh, le clavier et je trouve que ça marche plutôt bien par contre une petite fonction que le clavier Google donc Gboard n'ajoute pas et qui est présente sur les claviers Android et c'est un petit peu dommage parce que je l'utilise très souvent un petit peu dans le même genre que glisser sur la barre espace comme ça vous permet de déplacer votre curseur en partant du, du bouton comme ça ici supprimer et en glissant sur le côté et eh ben en fait vous pouvez sélectionner une zone à supprimer en fait. c'est à dire un petit peu comme sur PC si je faisais Shift et flèche du côté en fait donc je vais vous montrer là pour, pour tout effacer sur Android je prendrai le petit, le petit logo effacé ici j'appuie dessus je décale et hop en fait ça va tout effacer et là sur l'iPhone bah du coup si je veux tout effacer je suis obligé d'appuyer là haut tout sélectionner si j'y arrive tout sélectionner et là j'efface donc c'est quand même voilà, des, des petits trucs tout simples mais euh, qui font que je préfère la maniabilité du clavier Google, enfin du clavier Google sur Android. Bon, sinon, il y a deux jours, je suis allé chez un pote et j'ai utilisé du coup bah, le GPS, donc euh, celui de, de Google, donc le Google Maps, voilà. J'ai utilisé le GPS pour, pour m'y rendre parce que je ne savais pas du tout où c'était, c'était assez loin, il y avait 50 boards, enfin bref. Et donc, j'ai dû activer la localisation pour pouvoir utiliser proprement le GPS, et j'ai été assez étonné de voir que... A partir du petit menu ici présent, donc le panneau de contrôle eh ben on n'avait pas la possibilité d'activer directement la localisation donc c'est un petit peu dommage parce qu'ici on a le mode avion, on a le wifi, on a le bluetooth on a le mode ne pas déranger voilà, pour, pour la nuit et le mode bloquer la rotation et on n'a pas la localisation, donc on est obligé d'aller la chercher dans les réglages et d'ailleurs je ne l'avais pas trouvé du premier coup, je trouve que c'est un peu mal foutu donc on va regarder où c'est mais je trouve pas ça très intuitif, hein. on, on parle beaucoup de c'est dans CONFIDENTIALITÉ Service de location... Dans CONFIDENTIALITÉ What <rire> Pourquoi Ah oui, pour terminer, autre chose de, de tout bête euh, La dernière fois, j'ai filmé en, en fait une petite séquence comme ça euh, C'est une sorte d'historique un petit peu de, de toutes mes caméras Et donc vous pouvez entendre derrière, il y a du son tout simplement parce que je crois que mon père était en train de regarder la télé ou quelque chose dans le genre, enfin bref, il y avait du son Le fait est que j'avais juste envie de couper le son pour pouvoir ensuite l'envoyer sur les réseaux sociaux et que du coup, sur les réseaux sociaux, le son ne soit pas audible en fait. Sur Android, il y a une fonction qui permet de faire ça, directement dans la galerie, vous pouvez tout simplement couper le son. Voilà, il y a une option qui permet de supprimer le son d'une vidéo. Et donc ici, bah voilà, j'ai cherché, donc je me suis dit, bon, on a ici une petite touche réglage, hop, je suis allé dedans. Et en fait, voilà, cette touche ne permet juste de couper, de rogner la vidéo en fait, donc il n'y a pas de, de fonction pour couper le son. Euh, j'ai demandé à des, des amis sur, euh, sur Twitter, tout simplement, des amis qui ont un iPhone et qui s'en servent depuis longtemps, et il n'y en a pas un qui a été capable de me répondre. Euh, enfin si, il y en a un qui m'a donné une réponse. La réponse c'était euh, d'utiliser iMovie qui normalement est inclus sur les iPhones depuis euh, je ne sais plus quelle version d'iOS. Mais le fait est que mon iPhone est un 16Go, c'est un iPhone 5 16Go, et ce qu'il faut savoir c'est que sur les versions 16Go, iMovie n'est pas inclus. Et donc si vous voulez, enfin n'est pas préinstallé, et donc si vous voulez iMovie, voilà, iMovie, vous êtes obligé de payer la somme de 5 euros si vous voulez couper le son de votre vidéo. C'est quand même dingue. Alors, il y a peut-être des applications qui existent pour faire ça, mais en tout cas, je n'en ai pas trouvé et euh, personne ne m'en a indiqué. C'est un peu dommage de ne pas avoir ce genre de fonction nativement dans le téléphone, de ne pas pouvoir couper le son, qui est quand même quelque chose de très basique. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être limite bien que ce genre de fonction soit directement inclus dans les applications... De, de style Twitter ou Facebook. Euh, voilà, directement, comme un peu comme les filtres photo, ben là, voilà vous mettez un filtre pour couper le son, entre guillemets. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Oui, je suis dans un poulailler cette fois, vous pouvez peut-être le remarquer, il y en a derrière moi. Je voulais parler de l'application Message entre Android et iPhone. C'est peut-être le point qui m'a fait le plus hésiter à passer chez Android. Parce que, étant un grand habitué des iMessage, c'est vraiment quelque chose qui allait manquer. Voilà, J'ai un entourage qui est, qui est très iPhone, du coup j'avais beaucoup de discussions. C'est que quelque chose que vous allez devoir quitter on allait devoir transférer ça sur Messenger. C'était quand même vachement plus compliqué. Franchement, ils sont juste à côté de moi les poules. J'attire les coulaillers. Attends. Peut-être être un petit peu patient. Eh hey oh Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une chef qui est en train de miauler là derrière. Bon, on va continuer à parler, tant pis, il y aura des bruits de poules derrière. Ouais, l'application Message c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Et euh, voilà, j'ai dû la quitter. C'est le bazar. Moi, j'aime beaucoup l'application message d'iPhone. Euh, c'est vraiment mon application préférée de, de chat, entre Messenger, WhatsApp, euh, même les messages Google, tout ça. Euh, je trouve qu'elle est bien fichue, simple. Comme d'habitude, c'est simple, mais ça fonctionne bien, je sais pas, c'est clair. Comme je parle des messages, je voulais aussi parler, euh, aborder le sujet des emojis, qui est quand même aussi un... Ah. Merde, ta gueule, tu viens pas non, je viens pas en cours. <rire> oui Robin, tu viens de m'envoyer un message. Tu viens pas Non. Non, comme tu vois, je suis en Bretagne encore. Je voulais aussi aborder le thème des emojis comme je parle des messages. Euh, qui est pour moi un point fort euh, chez Apple, honnêtement. Hein, parce qu'elles sont quand même beaucoup plus jolies quand tu vois les, les patates de chez Android, même si j'ai réussi à m'y habituer. Le gros point négatif, c'est que le fait que les emojis ne correspondent pas spécialement. Quand tu envoies un emoji d'un Android à un iPhone ou d'un iPhone Android, parfois ça correspond pas vraiment. Donc c'est vraiment dommage quoi. Enfin, ça foire des discussions. Quand quand j'envoyais un emoji, je savais que ça arrivait sur un Android ou, ou l'inverse. Je devais penser du coup, ah oui, cet emoji-là, qu'est-ce qu'il représente chez l'autre C'est quand même vachement vachement galère. Alors qu'on pourrait avoir tout simplement enfin je sais pas tout simplement les mêmes emojis pour tout le monde, ça serait quand même beaucoup plus simple. Le truc aussi c'est que chez iPhone, il y en a beaucoup plus des emojis et sur Twitter du coup, les gens qui ont des iPhones, euh, tu vois pas tu vois pas leurs emojis. Enfin, tu vois une croix ou je sais pas quoi à la place un point d'interrogation, du c'est un... dommage aussi, c'est un peu relou. Ouais, il faudrait que les constructeurs euh, prennent un accord euh, autour des emojis, ce serait quand même ce serait un, un bon point, ce serait quand même bien. Le monde serait meilleur. Ne vous inquiétez pas, je vais aller filmer les poules. Et ça y est, ça fait une semaine que j'ai l'iPhone. Ça fait plus d'une semaine. En fait, ça fait une semaine et quatre heures à peu près. C'est l'heure de faire un petit bilan. Eh bien, bah tout d'abord, l'écran est vraiment beaucoup trop petit. <rire> je crois que c'est le truc que je vais dire le plus souvent. Après, on m'a posé la question sur Twitter. Et si tu avais un iPhone 7, euh, qu'est-ce que tu en penserais Est-ce que tu serais content Et donc, j'ai réfléchi un petit peu à cette question. Il s'avère que je pense que oui, je serais relativement content, mais clairement moins qu'avec un, un haut de gamme de chez Android par exemple enfin euh, un haut de gamme de chez Android, un haut de gamme Android donc par exemple un, un Galaxy S8, euh, un OnePlus 3T euh, bon il y, y en a plein d'autres mais voilà alors pourquoi tout simplement parce que sur l'iPhone selon moi il y a vraiment des trucs qui manquent pour moi le fait de ne pas pouvoir télécharger de fichiers via euh, le net donc via euh, Chrome ou Safari peu importe c'est vraiment un gros problème euh, pour moi, hein, je sais qu'il y a des gens euh, qui en ont absolument pas besoin et pour qui ça ne va absolument pas affecter l'utilisation. Mais en l'occurrence, moi, euh, j'aime beaucoup par exemple bah, aller, euh, je sais pas, télécharger, euh, bon c'est pas très légal là ce que je suis en train de dire, mais aller télécharger une musique avec YouTube MP3. On n'a qu'à dire que c'est des musiques libres de droit. Voilà. Donc voilà, aller télécharger des musiques libres de droit avec YouTube MP3, euh, télécharger même je sais pas des séries ou des trucs euh, via torrent. Il n'y a pas micro-Torrent sur l'iPhone, enfin je crois pas. Je ouais, que je vérifie, tiens. Donc, non, il n'y a pas MicroTorrent sur l'App Store, donc euh, voilà. C'est bien ce que je pensais. Dans la continuité du truc complètement débile qui, qui, limite, le, comment dire, qui limite la taille des applications téléchargées à 100 mégaoctets quand on n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi, eh bien, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, vous ne pouvez pas choisir manuellement la résolution, de, enfin la qualité de la vidéo quand vous êtes sur un réseau type 3G, 4G, etc. Vous ne pouvez choisir la qualité de la vidéo que quand vous êtes connecté en Wi-Fi Et quand vous êtes euh, connecté bah, en, en 3G etc Il m'indique impossible de sélectionner manuellement la qualité sur les réseaux mobiles Ce qui fait que si vous avez un réseau euh, à peine suffisant on va dire pour regarder une vidéo en HD Il va vous mettre une qualité moindre et du coup c'est un peu chiant Alors que certains pourraient peut-être préférer attendre un petit peu et regarder la vidéo en HD comme c'est souvent mon cas, perso je... ça me pique vraiment les yeux de regarder en 480 ou moins, c'est vraiment pas possible. Et d'un autre côté, si vous n'avez plus beaucoup de forfait et vous lancez une vidéo et il vous la charge automatiquement en Full HD, et bien bah du coup vous n'avez aucune euh, solution pour économiser votre forfait en la regardant par exemple, en 360p ou en 480p ce qui va pomper beaucoup moins de data et ben voilà là vous n'avez pas le choix donc en fait si vous voulez économiser votre forfait avec un iPhone ben vous pouvez rien faire <rire> vous ne regardez pas de vidéos comme ça c'est simple on n'a pas ce charme du choix qu'on peut avoir sur android voilà android c'est euh, avoir le choix la personnalisation le truc en fait voilà c'est beaucoup plus libre tout simplement c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus complet iOS marche bien certes mais qu'est-ce que c'est chiant Donc, le bilan après cette semaine, c'est que euh, ça fait qu'une semaine sur quatre, et que c'est déjà un peu long. Voilà. Bon. Cette fois, je vous retrouve pour vous parler du, du principal défaut d'Android. Pour moi, enfin il est connu de tout le monde, c'est... C'est les bugs, c'est les applications qui sont pas très bien. qui sont pas bien codées, c'est le, voilà, le nombre de bugs qu'on peut trouver sur les applications qu'on ne trouve pas chez, euh, chez iOS ou beaucoup moins. Même si euh, bon il y a certaines applications, je vais le dire euh, après qui sont quasiment inutilisables, mais bon il y a la plupart, enfin la grande grande, grande majorité, ont juste des petits bugs d'affichage, des trucs comme ça, mais elles restent utilisables. Donc c'est un, un problème d'esthétique, on va dire, c'est pas vraiment un problème d'utilisation. Euh... Mais.. Mais euh, ça a quand même euh, le mérite d'être noté. Je ne vais pas en parler non plus des heures pour en application par application parce que ça pourrait, on pourrait, on pourrait en parler, en parler euh, continuellement. C'est une des choses que j'ai remarqué quand je, je suis passé euh, sur un Android, hein, que je, je savais, mais j'imaginais pas autant. Je pensais que c'était vraiment euh, des petits trucs là. C'est. Euh, voilà, même si on s'y habitue avec le temps, il euh, y a des applications. Euh, pas toutes, hein. les applications Google marchent toutes très bien, il n'y a aucun problème là-dessus, il y en a aussi un hein, Facebook, euh, enfin Messenger, Facebook, je sais pas trop, Messenger, euh, ça marche aussi, enfin voilà, les applications que j'utilise quand même quotidiennement qui marchent très bien, mais euh, voilà, il y en a, Bon, la, la principale, je pense que tout le monde connaît, c'est Snapchat, Snapchat sur Android, euh, c'est une catastrophe, moi j'utilise quasiment plus, hein. Enfin, ça bug continuellement, c'est quasiment inutilisable, et même la, la qualité photo sur Snapchat, est totalement dégradé. C'est dingue. Alors, enfin, sur iPhone, il y a pas de différence ou très peu, une petite légère quand même. Il n'y a pas eu aucune différence entre l'application photo euh, de l'iPhone et, euh, et la, les photos Snapchat. Alors que sur Android, c'est flagrant, c'est moche, c'est vraiment moche. Et puis, c'est totalement bugué. Enfin, moi, je comprends pas. Je, je comprends aussi qu'il y a des utilisateurs d'Android qui n'utilisent pas Snapchat. Quoi. Bon, euh, voilà, Snapchat, c'est quand même le gros, c'est la grosse, c'est la grosse application qui bug. Twitter, Twitter qui me fait beaucoup de bugs d'affichage. Tu vois pourquoi dans le, quand tu défiles, ça, ça passe les. Est, voilà, c'est bizarre. Yes. L'autre jour, enfin, j'ai pris un screenshot d'ailleurs. L'autre jour, j'avais euh, mon fil d'actualité qui était en opacité réduite derrière le fil d'actualité, qui était un peu décalé. C'était bizarre. Mais j'ai pris un screenshot, euh, comme ça on pourra le voir. C'est limite, je, je cite les applications qui fonctionnent bien. Bon, finalement, il y en a quand même pas mal. 10 Deez, heures ouais, bug. L'application de ma banque, celle de BNP, bug aussi. Ouais. Euh, Book Telecom aussi bug. Euh... Bon voilà, c'est les applications que j'utilise tous les jours. Après il y en a que je n'ai pas forcément remarqué. C'est des bugs d'affichage, c'est pas des bugs d'utilisation, c'est des bugs. Euh, finalement avec le temps, moi je sais que en euh, Twitter, il y a très souvent des bugs d'affichage. Tu, soit tu la redémarres, soit au final tu es habitué. Et, bon à part Snapchat. Snapchat qui est quand même euh, seul dans, dans son bug. Il ah, y a des bugs chez Android, ils sont présents. Mais ça ne ça dégrade. Que légèrement euh, l'utilisation. C'est le défaut majeur que tout le monde évoque sur, chez les Androids, mais finalement, c'est quand même utilisable, même si il euh, faut avouer que les bugs sont présents. Ça reste euh, négligeable. C'est un peu sérieux comme discussion. Salut, on est le jeudi 20 avril, et comme vous l'avez sûrement remarqué, je reviens de chez le coiffeur, et j'ai quelque chose à vous montrer. Vous voyez ça c'est à peu près la vitesse que met l'application Facebook à se lancer sur l'iPhone. Voilà. C'est long et chiant. Salut. Oh, elle m'attaque c'est quoi ouais, le problème? Il y, y a un truc qui me casse les couilles, c'est. Euh... Par exemple, quand tu veux savoir la date qu'il est, es ouais. sur iPhone, c'est l'application, il a écrit la date là. Ouais. Alors là, t'as l'impression que t'es tout le temps le 31. Eh <rire> <rire> hey Il reste une semaine? Nous sommes effectivement le jeudi 4 mai, ça fait donc 14 jours que je n'ai pas euh, filmé pour donner des nouvelles, tout simplement. La dernière fois, c'était donc le 20 avril et nous sommes le 4 mai. Le 4 mai hmm. Et donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas chez mes parents, mais chez moi. Voilà, je suis content de retrouver mon ordinateur, ça fait à peu près une semaine que je suis rentré chez moi. Et c'est pour une bonne raison, tout simplement les cours ont repris. Euh, et ça m'a permis de mettre en évidence un problème de l'iPhone euh, qui fait partie de la liste des problèmes pour lesquels j'avais décidé de changer en fait à l'époque où j'avais mon iPhone 3GS. C'est euh, en partie ce qui m'avait fait euh, choisir après Android. Et bien c'est tout simplement le fait que quand on branche un iPhone à son ordinateur, et bien on a accès uniquement aux photos. Euh, on n'a pas accès en fait à la totalité des dossiers du téléphone et donc on ne peut pas l'utiliser vraiment comme euh, Stockage, entre guillemets, on ne peut pas vraiment l'utiliser comme disque dur externe, alors qu'avec un téléphone Android on peut. Et dans le milieu de l'audiovisuel, avoir un disque dur externe c'est indispensable. Alors effectivement c'est mieux de s'acheter un vrai disque dur externe, mais quand on n'en a pas, et eh ben avoir un téléphone Android avec un petit câble micro-USB, et eh ben ça dépanne vachement bien en fait. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me servir de mon téléphone Android pour euh, transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre par exemple, euh, en l'absence de disque dur externe. Donc juste histoire que vous compreniez de quoi je parle, eh ben, je vais brancher mon téléphone Android et mon iPhone à mon ordinateur et je vais vous bah, montrer tout simplement euh, la gestion des dossiers euh, dans euh, chacun d'entre eux. Ok voilà donc à gauche ici on a mon téléphone Android et à droite on a l'iPhone. Avec l'iPhone, et eh ben voilà, quand on essaye d'accéder à la mémoire euh, du téléphone, eh ben, on a accès qu'à un seul dossier, DCIM, qui correspond au dossier en fait où on va retrouver toutes les photos tout simplement. Voilà. Euh, et c'est le seul truc auquel on a accès et dans lequel on peut, je crois, transférer les fichiers. Je suis même pas sûr qu'on puisse transférer des images comme ça dedans. On va tester. Je prends une image au pif. Donc, voilà, là je, je ne peux pas. Hop, mettre Yoda. Vous voyez, il y a une espèce de petite euh, barre rouge qui fait que je ne peux rien copier dedans en fait. Donc on ne peut uniquement prendre des trucs ici et les copier sur notre ordinateur. Tandis qu'avec un smartphone Android, non seulement j'ai accès à la mémoire interne du téléphone, mais s'il y a une carte SD, j'y ai également accès. Donc ça c'est la mémoire interne au téléphone et là vous pouvez voir que je retrouve tous les dossiers en fait euh, du téléphone. Alors évidemment ils n'y sont pas tous, euh, les dossiers sensibles genre euh, tout ce qui est fichier, euh, propre système d'exploitation Android euh, ne sont pas accessibles. Fort heureusement sinon on pourrait absolument tout défoncer. Euh, mais voilà il y a quand même une beaucoup plus grande liberté et je peux très bien voilà par exemple si j'ai euh, un, un fichier à, à transférer d'un ordinateur à un autre. Et eh ben je le prends, paf, je le glisse ici dans n'importe quel dossier et paf il me le copie. Et c'est exactement comme une clé USB, ensuite voilà, vous le débranchez, vous le branchez sur un autre ordinateur et vous copiez ce fichier sur un autre ordinateur. Donc ça c'est plutôt pratique et on peut supprimer comme ça les fichiers directement dessus. Voilà donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir cette caractéristique sur l'iPhone. Euh, on ne peut pas vraiment s'en servir comme stockage pour transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre par exemple. Euh, et il faut avouer que sur les téléphones Android c'est vraiment quelque chose qui dépanne, euh, en tout cas pour moi personnellement. Là, du coup, c'est vrai que ces trois dernières semaines avec l'iPhone, je me suis un petit peu habitué à devoir me trimballer un disque dur externe un petit peu partout où je vais, euh, moi qui en ai souvent besoin. Et bien, pour le coup, avec un téléphone Android, j'aurais pas forcément besoin d'y penser sans arrêt et je pourrais me permettre de l'oublier. Euh, voilà, j'ai toujours un peu de mémoire qui me permettra de transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre ou euh, tout autre. Enfin, euh, voilà. Vous avez compris l'idée. Bon, bah du coup, à plus tard. Bonjour. Il oh, y a un truc que je trouve bizarre. C'est l'application horloge, le système pour mettre l'heure Avec des ronds là Ah ouais Je sais qu'au début, mes premières horaires, c'était foireux Je <rire> comprenais rien du tout je, Ouais les gars ils ont voulu faire un truc un peu original Mais d'un autre côté c'est stylé parce que tu vois tout et tu peux direct cliquer, cliquer dessus tu vois, Non mais euh, dessus. Oui oui, je suis d'accord Je suis d'accord, tu passes direct d'une heure à l'autre quoi Ouais voilà Tu veux passer de 14h à 21h, bah tu, tu, tu, tu switches. Je comprenais pas en fait, je pensais que le tour du... du le tour en haut c'était euh, les heures et le tour au milieu c'était les minutes ouais. le tour qui est en haut ça va de 1 à 12 donc je me suis dit c'est c'est PM et AM d'accord tu vois ouais. donc j'étais bon euh, alors 7 heures bon bah on va mettre 7 et puis après je mets une heure oui, et oui je me souviens que j'avais déjà bugué là-dessus aussi ah Ouais, ouais, tu vois bon, bon au final ça va hein, quand t'as compris bah moi vous voyez un truc que j'ai remarqué ces derniers temps et ça m'arrive hyper souvent genre vraiment si je vous en parle pas juste pour faire le keké oh, je sais de quoi tu vas parler eh ben je trouve que les boutons ils sont tout petits des fois et, genre, on n'arrive pas à appuyer dessus. Alors, je vais baisser la luminosité parce que là, vous ne voyez rien. Quand il n'y a pas forcément de, de, de texte, en fait, à côté, là, il y a écrit réglage, donc c'est pas un problème, on appuie dessus, c'est bon, on revient en arrière. Mais il y a plein de, de moments où on se retrouve dans une interface où les boutons sont vraiment trop petits et où, où on se retrouve obligé en fait d'appuyer plusieurs fois dessus pour qu'au final, ce soit pris en compte par le téléphone, tu vois. Genre, comme si la zone d'action des touches était trop petite, et du coup que, en fait on tape à côté à chaque fois comme un con, et euh, qu'on est obligé de retaper plein de fois dessus avant de, de la toucher. Et, euh, ça, c'est un problème d'agilité, ça. Alors, <rire> alors, lui, il m'a dit, et c'est ce que je pensais aussi au début, que c'était lié à la taille de l'écran, mais euh, du coup, j'ai demandé autour de moi à des gens qui avaient des iPhones euh, notamment un 6 euh, pour ma mère. J'ai demandé à ma mère ce que, ce elle, enfin, si elle avait déjà eu ce ressenti et si elle l'avait souvent, et elle m'a dit que oui, effectivement, c'est un truc qui lui arrivait assez fréquemment. Après, j'ai demandé à Femi aussi, donc un pote dans la classe, qui nous a dit qu'effectivement lui aussi ça <rire> que lui aussi effectivement ça lui est arrivé et euh, j'ai enfin demandé à un autre pote de notre classe Jordan qui lui a euh, un iPhone 7 Plus donc euh, jo -jo. Là, genre, tu peux pas faire plus grand hein, en termes d'écran enfin pour l'iPhone en tout cas euh, et lui aussi enfin euh, je sais plus s'il me l'a dit explicitement mais en tout cas je l'ai vu galérer euh, pour faire ce genre de truc C le dernier petit truc que j'avais à dire sur l'iPhone je pense que tout le reste euh, j'ai okay. déjà dit par contre si tu tapes au clavier ça va pas le faire <rire> Et c'est aujourd'hui le dernier jour du défi stupide. Dernier point que je voudrais appuyer avant de quitter ce Android, c'est l'écran le, le, de déverrouillage des téléphones, enfin de. de sur, sur, sur le Nexus, que je trouve un petit peu relou. J'ai pas mis de sécurité de déverrouillage parce que en fait je la trouvais trop chiante. Alors que c'est pas dans mes habitudes, d'habitude j'ai toujours un code ou une empreinte digitale. Enfin, je, là, euh, laisser mon, mon téléphone. Euh... <rire> laisser mon, mon téléphone accessible comme ça, c'est pas dans mes habitudes du coup. Je vais vous expliquer pourquoi ça me casse le cul. Non, je peux, je peux pas dire pourquoi ça me casse le cul. Bah si, il soit énervé en fait. <rire> Pourquoi ça me dérange <rire> En fait, ce qui m'embête en fait, c'est quand t'as fait ton code à 4 ou 5 chiffres, hein, comme tu veux. Euh, t'es obligé de valider. Et je trouve ça un peu relou. Voilà. Non, c'est vrai, que quand tu fais ton code bien, enfin euh, souvent tu t'arranges tu pour faire un code de déverrou qui est rapide à faire et tu peux le faire genre à deux mains. Tu utilises tes deux doigts, tu fais tac-tac-tac-tac, ça va très vite. C'est quasiment instantané, limite, quand t'es habitué. Alors que là, tu fais ton code et paf, tu dois déverrouiller. Perte de temps considérable. Ouais, c'est vrai. <rire> <C 'est... rire> Romain confirme <rire> Il a l'air tout à fait euh, d'accord avec ce que je dis. Bon, j'avoue, du coup, on va dire que ça retire une, une petite sécurité, le fait de ne pas demander le déverrou, de, de valider le déverrou, c'est que du coup tu sais pas à, de combien de chiffres est composé ton code. Voilà, sur un iPhone, euh, s'il y a 4 chiffres et que tu en appuies sur 5, ça va vibrer. et te dire, ouais non, euh, qu'est-ce que tu fais Donc du coup tu sais qu'il y a 4 chiffres. Alors que là, voilà, c'est un peu moins sécurisé, mais bon... Euh, est-ce un problème Est-ce un problème Je vous le demande. Je vous le demande. <rire> le mec, il dicte, tu sais. Il dicte. En fait, Gabin, Gabin, depuis le début, il est manipulé. En fait, C'est moi qui, qui décide tout ce qu'il dit. J'ai vraiment l'air hyper con avec ce micro. Non, pas mal. C'est pas mal, tu trouves Donc voilà, ça fait un mois qu'on a échangé nos téléphones. Pour vous, ça n'aura été que quelques minutes. Pour nous, ça aura été... Un peu plus long. Ouais. Un peu trop long. Peut-être. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé Moi, ça a été. <rire> je m'attendais à des... <rire> <rire> bon, Écoutez-moi, ça va. <rire> Moi, pour mon utilisation et mes habitudes que j'avais sur iOS, il me, manque, il me manque quelques trucs. mais Des trucs que, que je peux pas trop en vouloir, enfin... Euh... Par exemple, les, les iMessage, les discussions que j'avais avec mes amis, ça, ça me manque pas mal. Bah après, c'est toute la symbiose avec les appareils aussi qui n'est est pas qui est pas présente sur sur Android ou, ou pas aussi poussé. Ça, ça, c'est quelque chose aussi que j'appréciais beaucoup. Et, Surtout que toi, tu as un MacBook, donc. Ouais, ouais, moi j'ai un MacBook. T'as euh... le iMessage et tout. Ouais, ouais. j'avais le iMessage, enfin j'avais iPhoto aussi, même si il euh, bon, y a des trucs à redire là-dessus. Hein, c'est pas parfait, mais. Si t'avais un truc qui va te manquer quand tu vas repartir sur autre chose. Par rapport à Android, qu'est-ce qui te manquerait attends, alors, si Tu me poses des questions, attends. Bah, par rapport au Honor, je préfère les animations euh, de, de celui-ci. Euh, donc toi, c'est le côté design, un peu. Ouais, le côté design, euh, c'est vrai que c'est ça, que j'aime bien. Euh, le Honor, est un peu, je trouve ça c'est un peu moins joli, enfin, c'est un, un peu moins ce que j'aime. Mais après, en, en, un outil, qu'est-ce qu'on peut pas faire, en vrai Qu'est-ce que qu je dis maintenant les smartphones se ressemblent de plus en plus. Bah ouais, aussi, ouais. Donc, euh... Non mais euh, oui euh, par contre euh, bon ça je suis passé vraiment à un compte Google à mon passage chez Honor et ça je trouve ça pas mal le, le côté du compte Google qui fait tout je trouve ça sympa ça fait un petit peu ouais. le compte Apple qui fait tout enfin voilà ouais, euh, ouais. et euh, ça j'aime bien et ça je préfère limite pour certaines choses t'as les mails t'as Google Maps enfin tous tes contacts ça, aussi ouais tous mes contacts ouais ça c'est ouais. bien ça c'est quelque chose que quand tu passes d'un Android à un Android, tu, re, tu récupères tout ça, en fait. Ouais, bon, comme si tu passes d'un iPhone à un iPhone, mais si tu passes d'un... Et même, d'ailleurs, si tu passes d'un Android à un iPhone, comme je ouais, tu voilà. te connectes à ton compte Google. Quand tu Google passes d'un Android à un, un, iPhone. Un, iPhone, un iPhone, ça passe aussi. Mais Donc, d un, d un, d un, ouais, Ça a été une aussi. vraie galère, moi, quand je, quand je suis passé de... ouais. sur un Android. Et bien, moi, le truc qui va me manquer, <rire> euh, c'est tout simple, en fait, <rire> ben, c'est le port Lightning. Voilà. Ah. Ça, ça va me manquer, parce que le port micro USB, on va se le dire c'est de la merde Habitué moi je, je trouve vraiment qu'il ne tient pas bien genre euh, en fait il s'use ouais, super je vite sais pas. je sais pas Pourquoi il s'use si te super pas vite et, et genre moi que ce soit sur Nexus 5 ou sur mon Motorola j'ai à chaque fois eu des emmerdes avec ce port euh, micro USB tu vois. et pour un tout petit truc comme ça euh, qui se qui se branche pas tout simplement vraiment c'est tout petit Lightning ouais. et eh ben c'est ça ça tient bien quoi ça clipse ouais. et ça ça tient bien tu vois ça se barre pas tout seul quoi non non moi euh, <coughs> iOS ça va j'ai pas euh, détesté autant que j'aurais pu le croire en fait mais les limites que je connaissais d'iOS euh, sont toujours là, existent toujours par rapport à quand j'avais mon iPhone 3GS, tout simplement. Et elles sont toujours là. Donc c'est-à-dire voilà les trucs dont j'ai parlé dans la vidéo, c'est-à-dire le transfert de fichiers... Euh le téléchargement sur le web, par exemple, ou encore euh, le, le fait qu'on puisse connecter à un iPhone, enfin un Android pour le coup, directement à son ordinateur et s'en servir comme euh, disque de stockage externe finalement. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur l'iPhone et euh, qui me manque. Si je devais résumer mon utilisation, enfin euh, le, le pourquoi du comment je préfère Android à iOS, en un mot, ce serait polyvalence. Voilà. Pour moi, Android est plus polyvalent que iOS. Moi, j'aime bien Android. Hein. — J'essaie de t'étudier, de, de trouver des pics, de, de chercher des défauts. Mais en vrai, en soi, j'aime bien. Hein, c'est que des petits défauts qui s'en sont, sont pas vraiment. Enfin on peut s'en passer. — En fait, ce dont on s'est rendu compte pendant ce mois, c'est que vraiment, la plupart des défauts n'en sont pas vraiment. Euh, en fait, ce sont plus des questions d'habitude, tout simplement. Ah, voilà. —— C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, les idées d'exploitation se ressemblent tellement et se prennent des idées l'un l'autre. Ils se prennent des idées l'un l'autre, comme ça. Et au final, on a quelque chose qui se ressemble de plus en plus de chaque côté. Et euh, voilà, passer de l'un à l'autre, en fait, c'est vraiment juste une question d'habitude. Il n'y a pas vraiment de trucs qui vont manquer, en fait, à part euh, iMessage, par exemple. Oui, oui, oui tu peux le compenser avec euh, Facebook Messenger. — Oui, oui non, mais voilà. Un truc. On trouve une solution. — Il y a toujours des solutions. Après, voilà, moi, si je dois vraiment retenir euh, un gros défaut, le premier qui me revient en tête comme ça, c'est euh, la limitation... Quand on est connecté en réseau mobile et non pas en Wi-Fi, ouais, la génial. limitation de 100 ça, je ne savais même pas ça. C'est vraiment débile. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas des masses d'applications de plus, de plus de 100 puis Facebook sûr, tu est vraiment es énorme. Chez toi, tu Ou sinon il y a des jeux, quoi. voilà. Mais je trouve ça ouais. vraiment complètement stupide. Ça et le fait de ne pas pouvoir choisir la qualité des vidéos quand on est en réseau mobile sur YouTube. Et toi, pour toi, dire que iPhone est plus intuitif, c'est genre vraiment vrai, quoi. Ah ouais, mais ça, mais putain. Je vais jamais conseiller un Android à ma grand-mère, c'est pas possible. Ça, ah je ne ouais. conçois pas ça. Ouais, non, ouais, ouais peut-être. Je lui donne un iPhone, il y a des gros boutons, tu appuies sur le téléphone. Oh, euh... Elle a moins de chances de le casser, entre guillemets. En bidouillant des dans la poche. Ah oui, oui, oui, clair. Ah oui, oui ça c'est clair. Ouais. Ça, c'est pas faux. En fait, Android, c'est... Vous avez un mini ordinateur dans la poche. Vous pouvez faire beaucoup plus de trucs que sur un iPhone. Voilà. Ouais, mais c'est pas... <rire> non, mais... non, mais oui, ça, ça c'est vrai. c'est vrai Mais euh, moi je préfère la simplicité euh, des iPhones. Tu penses que je suis insensible à, à ouais, je... ouais, voilà, c'est ça. T'as pas compris en fait. C'est comme l'art un peu. Ouais. Donc Apple c'est de l'art Bah un peu, ouais. C'est bien fait. <rire> non, mais c'est vrai. Ce sera ouais, toujours ouais. la guerre, toujours. Les guerres, ah ça ouais, ça sera jamais. Jamais. ce sera les guerres, hein. ce sera notre débat de tous les jours. Hein, mais bon. aïe aïe aïe aïe. Un jour peut-être on parlera des Macs et des PC. Non, il y aura plus que les Macs un jour. <rire> Qu'est-ce qu'il faut pas entendre <rire>